Sen, sen, sen, sen, sen loho. pour dire like Pour dire de de Et que vous c'est que vous que que que que de il est DG. Être DG, être député, c'est incompatible. Mon nom n'est, de de Nous Malheureusement, nous de Nous de Nous avons besoin de Nous avons de de de transparence. Nous de de transparence. transparence il ne peut pas être deputy. Because we will lead to the people. Don't wear deux band, we don't have a little bit que a little bit of a little bit of a little bit of a little a little chose a little bit of a little bit of a little a little bit of a a little a little bit of a little bit of a Non, bit of a a little bit of a little Hum. La terrain ou à côté du théo ou elle population falco va paraître d'arriver à a une race population ah, oui. eh autres, il fallait de forme de coups d'acarlon comme un population. et ma famille nous le Marion, pour이에요, encore, les mais le c'est qui Sénégal. Ce que sommes démocrates. Nous des fait des fait des Nous des Nous des Nous des Nous les Sénégalais est que ça, que ça, que ça, que a que anglais, il n'y c'est c'est Dieu qui les gens ont en nous de que une à l'Assemblée nationale. Wara donc nous Nous avons fait des valeurs. Nous sommes fait des Nous de des c'est grave, c'est que ne sont pas Nous à ne depuis que vous avez compris, vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Depuis 1960, Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez Vous avez compris. Vous Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous Vous avez compris. Vous avez Vous avez compris. Vous député du ça n'existe pas 13 le hein? <rires> très un parce que pas à l'Assemblée Nationale. bien, l'impact bon, euh, de l'élection, <rires> Est-ce que nous l'impact de l'élection Est-ce que, vous que vous wow, de remercier, je Elle a prouvé que Ousmane Sonko est Il y a, l a l Le bilan l a l de la 13e législature. Non, moi, moi, moi euh. Le bilan, je ne sais pas. mais je poser une question. Qu'elle sache bien répondre à cette question. La législature, c'est Sonko en fait partie. Le bilan... Il l'incombe à tout point de vue. Donc, puisque son corps est plus maintenant demain japonais, demain mais demain, Mais Mais véritablement mmh. de faire de qui de guin l'eau, qu'elle nous comporte une attaque. Bon, c'était par exemple le problème de l'homosexualité. Elle ne l'a pas dit au hasard, elle a été préparée. Maman, je le sais parce que c'est une question. bien d'un coup à zitéon d'un à pendant que... les locales pendant les locales. D'union d'appui de l'eau sénégalais de l'eau sénégalais avec Gordigan comme vous pouvez rappelez en 2016 pendant le référendum le nouveau les nouveaux droits ils ont prêté n'importe quoi Mais yo Seigne Babaka mm. euh, Le mousset sec là, qui s'était évadé à la prison Pour te dire, exemple Ils leur décret Véritablement, tel que tu ne pas. Je ne comprends ne comprends pas. Je ne Je ne comprends pas. tu as Je ne pas. Tu Amolé non loin de là. Pur dire, Revenons aux Rovena aussi sérieux. Question homosexuel TV. Wow. Baba Kariyan se l'occupe. Y a qui se l'occupe. L'organisation OMS, l'organisation mondiale pour la santé, beaucoup qui ont désigné la convention. Il Y a que le Sénégal et la Libye qui ont refusé de signer des choses d'ingramentaine parce que dans les leurs ils ont ému de tout. Nous les libyens que j'allais. Barque demain j'aille. Il dira ça dans la guerre. Lorsqu'il a refusé de porter le maillot pour faire la promotion LGBT, hmm. quand -Def, la déclaration a fait une sortie, c'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, au point que Macron a fait une contre-publication pour vous dire. Non, <itution> <quiète> Le président Barack Obama n'y <coughs> a le premier ministre de <coughs> l'Angleterre <coughs> n'y a <coughs> <fich> celui, celui de l'Allemagne <coughs> n'y a, un <compréhensif> <coughs> a Il y a une Nos questions demain On met un accent là-dessus. me la parce que couper ce micro, relancer s'il plaît. A question oui. homosexualité une campagne. C'est une dire que les plus grands hommes de ce de ce monde en face au président de la République. Qu'est-ce qu'il leur a dit Tant que mo le Sénégal ne le signera pas. on est Là, pour le présent, Souba, Souba, Société ma ma sous que je tant que Maintenant, qui n'est Souba? est au Et puis, vous hmm. on Pou -pou signer la pétition Contre les hommes Non, la pétition Qui a refusé de signer c'est Ousmane Sonko, mais Abdou le le président de la République. c'est est là. Il est là. Hum -hum. Mais quand il s'agit des avec les les les Ousmane Sonko c'est on, na su, pa. on Satan, pas dans les détails il faut souffrir il faut souffrir que il faut que tu te mais c'est une question qui me tient à cœur et demain à Bougon, on l'évacue pour de bon Gaï, ils ont demandé à ce qu'on signe la pétition contre le l'homosexualité. Il a refusé de signer. Mon khamnati d'ara, d'en remords là, Belen Avermoy, président de la République, à travers l'acte Yomfidev, je pense que c'est des actes très convaincants. Ce que mon savez, tant qu'il est à la tête de ce pays, on ne signera pas ici une loi qui va promouvoir l'homosexualité le le qui peut faire mieux parce que lolo lolo mo réalité mais about nana babaka mais l'impact, s'il te plaît parce que parenthèse bi xam parenthèse bi moy parenthèse bi moy quelque chose le matin et le soir il se convainc du contraire ça dit que c'est leur problème impact bi nga xamné impact bi nga xamné élection yi by... amna ko deug deug yeen way politique bi lan mo si un travail impact élection bu am tay bo xolé mom collègue là, man enseignant là. tay les enseignants on a troublé leur salaire sous le régime de Macky Sall tay bo démé étudiant yi mais quand même mieux vaut tard que jamais ces collègues après après étudiant yi bo xol xolal bo démé investé tay c'est comme paris bo démé leur ticket c'est diminué de façon drastique. Bon, demain, le nombre de pavillons, mmh. c'est extraordinaire. C'est le, le, le, le bilan de son excellent le président de en la République. On vous demande le bilan des députés. point de vue Non, non, non. Il parle des enjeux. Il parle des, des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des enjeux. Il parle des Il parle des enjeux. Il sont d'un impact important. Très bien. Limbala, limbala, mmh. e mmh. Les Très bien. limal limal limal limal les malades, les malades, les malades, les les au S nous, nous faisons ce qu'on a fait Et l'Assemblée Nationale, nous avons une majorité confortable Au soir du 31 juillet 2022 le, le Président de la République a tous ces projets phares Les routes, les ponts, <inaudible> les autoponts. Le Tout ce qu'on a fait dans le domaine Nous L'un des fans qui a dit que les gens dit que les gens qui nga dit que que les dit que dit qui les de any, est -ce Assemblée, fala any fala any est ce que nous Est-ce Est-ce que à l'Assemblée Nationale, c'est à l'Assemblée Nationale, à travers le loi rectificatif. Si on a dit qu'on président de la République, votez vous enseignant yep C'est ça la vérité. Très bien. côté santé, côté éducation, côté culture, côté électricité. Mais il pas a pas de ont un problème d'égout. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. c'est pensent collègue, je à faire au pas demba n'a rien à faire au rien Sénégal. C'est un directeur général d'une société nationale Abdemba n'a pas affaire au Lacoua, il a affaire au Sénégalais. Sénégalais, Thi au niveau du Sénégal. Bon, il faut il faut c'était c'était c'était mais depuis qu'il est là, commencez à nager à la télé, à à la télé. Nous sommes dans un processus d'éducation universelle à tout point de vue. Man qui en fait la Ndiaye, elle a été réélue parce qu'elle a travaillé. Elle a eu un excellent bilan au niveau de la ils sont très dans le bruitisme. Mais en réalité, ils ne sont pas grand chose à ont des gens. Ils je pense que il faudrait quand même beaucoup plus de sérieux. L'État a le droit, à travers la commission décentralisée, la mairie, comprendre, a le droit l'utiliser tous les villages comme il le fait un peu partout. Comprendre Maintenant, oui, dire, il faut qu'il y ait un moule de tout est fait dans les règles de l'art. Maintenant, je fais partie des personnes. Je en train Je fais partie des Je suis une terre. Je suis une terre. terre. Je suis une terre. Je suis s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question faussaire. Très bien. Allez-y, sur la question foncière. La question foncière, je que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous de dit que vous avez dit que vous avez dit y a que Souf souf nous avons dit nous sommes dit souf, nous avons nous nous il le pour le le C'est que C'est je que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 je qui plus important. Je ne sais ce qui est ne pas ce qui est ne pas ne pas ne pas non, non ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas nous sommes tous les train de nous des choses. Nous sommes pas en train de nous des Nous sommes nous sommes en nous des de nous des choses. Nous nous en en Nous en Nous sommes de Nous InshaAllah. Je sais que les gens qui ont fait leur travail, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur travail, de et si vous avez des ne pas ne pas pas pas nous des y a des propositions de loi. Nous de fait des Nous des choses. qui Nous Nous Nous Nous le ben, secteur de Ksan, sa, frère y nan, point, y a qui au Sénégal, le frère qui est point. qui un qui un qui est Sénégal. un qui est Sénégal. un qui est Sénégal. Nous avons une transparence pour que les populations sénégalaises transparence se que les populations sénégalais population que les gens puissent se faire en sorte que les les faire que que faire que faire que les champs, les champs commission transparence pour les Sénégalais galériennes de ces champs. tu la de faire Un million trois cent. million Un Un sans numéro 1,3 million trois million C'est Tu pas un chèf. dignité. m'as Tu pas un chèf. Tu m'as pas bougé un chèf. un chèf. Tu m'as pas bougé un chèf. un Tu m'as pas bougé un chèf. Je sais que je suis un faut. je suis un je pas je suis un je a leader. Il leader. la personne et éloquente. Il et It, mm. C'est grâce au président Ousmane. Il a fait des C'est grâce au Président Ousmane des des Il euh, bon, C'est euh, à tous. Euh, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à vous faites qui député, député, man, e sais mm -hmm. il y a Il y a parcours, c'est un citoyen comme tous les autres, comme je le suis, comme l'autre le suis comprends une je reste libre. le député est l'Élie du Peuple. il dit tu est-ce qu'on comprend comprends Mais si quelqu'un d'autre député, déjà c'est bombé le torse pour dire que Si Dougué, Assemblée à l'Assemblée Nationale, on va blocage de toute la politique sénégalaise C'est grave C'est grave C'est grave Si on ne le soutient, on va les soutenir Le simple fait de cet argument, on va dire que ce n'est c'est des ennemis pires du Sénégal Comprends-tu Parce que appeler à la cohabitation, dissoudre l'Assemblée nationale, faire arrêter tous les projets de ce pays, les grands sentiers, Mais grands sentiers, les grands sentiers, les grands sentiers, les grands sentiers, les grands se mais c'est grave. Est-ce qu'on Pour répondre concrètement à la question que je me pose, le député. Le député. Je suis député de Je suis député Sénégal. député Sénégal, Surtout, nak man Je suis Je suis parité il représente 65% les jeunes de la population et puis quand on les investit oh, la liste nationale a eu, Askan, les titulaires les habibsi les les les, les, les, les vieux faire, Tous les il est le premier comprends à mettre les pieds dans le plat de ses propres combats. Très bien. C'est je Je ne sais pas si nous, Mm. Nous sommes de Parce qu'il faut un équilibre. C'est un cadre. mon il faut que je fasse I Merci beaucoup. Je suis en train de faire des de faire des choses. est suis en de Je des de de je vais peux pas me euh, dire le allez-y, nous vous écoutons Allez-y, Rokia, mm vous -hmm. mm -hmm. euh, avez téléphone Mais Voilà, je vous liste nationale 8 position Je suis en de liste patron Le patron de tête de la liste il n'y l'a pas de force. force. Il de force. Il n'y de de a Terre de mon guido. Terre de sont... un terme. Il a temps fait nous. sommes des milliers Sonko. Nous sommes des milliers des milliers des milliers Sonko. Nous des Nous Sonko. Nous Nous a fait Nous Nous parce que l'autre mm -hmm. jour, on invité n'est-ce pas bah. liste nationale, kaolak. la mm -hmm. deuxième radio. C'est à 16h, a la instant, il fit chaque jour, il radio. Donc, nous, sommes C'est un responsable, bohham, responsable des femmes, qui là, la bassif, yagfi, diligée, mm -hmm. Donc, nous, sommes ben. -hmm. Deuxième chose. Nous avons la coalition de la coalition de la coalition Parce que Nous avons de de de tout le monde Tout assemblé. Tout le Sénégalais députés. Ils à 10 ans Très bien. Les gens qui ont des bien. Les gens des cohabitations bien Les gens qui des cohabitations bien ma Les gens qui ont des cohabitations bien Les gens qui ont des cohabitations bien Les gens qui bien Les gens qui bien Les gens qui bien Les gens qui bien Les gens qui bien Les sont bien Les gens deux coup de gambit de c'est au Sénégal. à nous, sommes, nous, de nous, nous de total nous raisonnable et présente. Vous êtes Sénégalais pour leur donner votre attention. Vous êtes tous les, Donc, les, dit, je les plus jeunes. Vous êtes tous S'il vous plaît, nous sommes nous allons bloquer Sénégal Sénégal après cohabitation, le contrôle gouvernement, ce le gouvernement ne de Les Sénégalais ont de tête, ils ont un peu de a pas de le ne pas très bien Nous diaxal nak à cohabitation bi bi gañi di ne faw ngeen dem ci bokar est ce qu'on am nga ci diaxlé waaw non non cohabitation bi ñu am déjà woné nañ sen bop woné nañ sen manine babacar ku jakkarlo les stations nga leen di taal dem au sang des milliers d'emplois des jeunes ngay sakazé di taal ngay dem di attaquer gendarmerie di taal ngay dem di attaquer police di tu vas y attaquer tous les pour vivre simplement responsable politique. Tu envoyer des nerfs. Pour nous réillen, <rires> il y a à a de Il le eu l'énergie. Il a eu l'énergie. Il a Il a eu l'énergie. Il Il Il a eu l'énergie. Il a Il a eu l'énergie. Il a eu Parce que a eu l'énergie. Il a eu l'énergie. Il a Il a Il a eu l'énergie. Il a eu Il a eu l'énergie. Il a eu Il a eu l'énergie. Il a eu Il a eu l'énergie. Il Il Il intention bu bonne bi yéne sénégalais moy parce que les sénégalais parce que tout simplement il y a Il a Manipulation, Il a Mais, mais passe tout On a compris. Les Sénégalais, on même. Il bilan. Il n'y a sénégalais. Il n'y a pas bilan. Il a Il Il a pas bilan. pas Il a pas bilan. bilan. Il a bilan. de Il ils ont déjà assez prouvé ñom woné nañ sen manine wax sénégalais nak day sur les rails tay ji amul lenn on peut le reprocher du point de vue économique très bien Le président de la république légui nak légui nak yegg nañ ci wax gaz bangi fi d'être pétrole à partir de 2021, le terres ont été exploitées. à exploiter. exploiter. Ils pétrole commencé exploiter. Ils le le Ils le Ils à Ils Ils si vous avez vu que une opposition comme pouvoir, c'est un discours di campagne bu uh, mie, de campagne de Je vous dit a troisième mandat, vous avez bilan président de la République, au hmm. lieu que vous député, l'élection législative. législative de le discours comme il a dit, sans nous Nous avons proposé, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons nous avons du du débat avec violence violence, débat combat de développement. C'est un combat de principe. à dire que les filles, une filles, les les filles, les filles, les filles, les filles, une ils se sont regroupés pour député Macky Sall, le député et Ki, c'est nous devons à travers la liste. le problème de la liste départementale de Dakar? Entre Salou et Détchéfal? Très bien. Après le il est sorti de faire une publication pour a commis des erreurs. Finalement, tout le travail qu'on avait fait s'est foutu à l'air. Très bien, Après ça je le Ousmane sonko -e -tay -li, Merci beaucoup. Espécialement, c'est campagne. si que là. Je suis là. Je Je Je discours yi quand même ah non, très bien ben, euh, voilà c'est ça image euh, euh, c'est mais opposition comme pouvoir pourquoi discours discours riche troisième mandat Bien sûr, parce que je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais Je vais expliquer. défendre, vais expliquer. expliquer. député. C'est nationale. Député. Comme Je Bokar... cohabitation, c'est que je sais, que que que que que C'est ce que que il faut contrôler. Très bien. Moune, n n Sénégal, mm -hmm. mou, mou, -sank, né, or, né, né, gaz, né, pétrole. On a toutes les ressources minières. Mais ne si bénéficient à chaque fois, nous avons priorisé les étrangers qui ont sénégalais. Il y a mm. Très mm -hmm. bien. Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car tous les secteurs Car Car Yewi, Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car les ressources dont elle fait allusion si les Sénégalais ne s'en servaient pas, est-ce que la hausse des salaires à tout point de vue dans tous les secteurs mais je pense que il faudrait que nous de l'eau s'éloigner nous ne savons pas je termine par ce que Abdourahman djouba a dit comprends-tu si vous avez dit que tout le monde mm. ne s'est pas entendue tout le monde il titre conjugué à superlatif l'ératif absolu ça c'est des erreurs oh. maintenant par rapport à Kaolack mmh, très bien luñu wara au niveau des coalitions yi man wax la ko ci ben té it bëgguma ñu c'est david contre goliath huh? il y a pas de combat cest à dire que yéwi amul ben force au niveau de la commune ils savent que n'ont rien là-bas ñom xam élection musul am Véritablement, Ils avaient fait des listes parallèles, ils sont revenus dans la coalition dans Bokuyaka. dans la commune de Ndjavad et dans les autres communes de Ils se sont retrouvés autour de la candidature de Parma pour renoncer quand même les enjeux. Nous, les japonais, nous sommes tous de gens la ont Mais aujourd'hui, le président de la République est là. Puisque le président de la République est là, nous avons à travers tous les secteurs, la santé, l'éducation, éducation, le sport. Aujourd'hui, le président, il a de des Parce que nous sommes tous les mêmes. Tous les prix sportifs qui ont remporté. C'est grâce à cette politiques sportives, du président de la République, nous sommes La coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique. Depuis combien d'années? Mais Tous les secteurs, mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais la mais de mais la la parce que c'est des gens qui n'ont jamais lu le plan Sénégal émergent. C'est des gens qui ne savent pas qui dirigent un, plan une une est un plan Au niveau, au niveau, au niveau <rire> Très bien, donc donc, du PSC. Donc bravo au Grenoble. Sénégal on est direct. Bon, on est direct. Bon, on est direct. Bon, on est direct. Bon, on est direct. Tous les tous tous les, les, records à tout point de vue. Très bien. Merci. pour terminer avec lui. Merci. Merci. est Il est le premier. est c'est Babaka, qu'il y, l l l Baba ka, hum. y a de l'air, y Babacar, y de l'air. de Il a révolutionné cette société nationale qu'on appelle c'est avec son sourire lumineux. C'est de Touré. c'est une tête que tu Véritablement, à tout point de vue, elle a servi dans toutes les stations internationales. Est-ce voilà. Donc, ce que nous savons, c'est une femme. une femme Que a Elle Elle Nous Elle Elle a et si on a voter au soir du 31 juillet pour que nous continuions à tracer les sions du développement jusqu'à l'émergence 2035. horizon euh, okay. 2035. Merci beaucoup. Mmh. Précision. Nous, on n'a pas affaire au troisième mandat. On a une vision. Après Makisal, il y aura un autre qui va continuer cette vision. Ah, mais et cet 2. autre, il y aura toujours dans la PR Et il va incarner le marombez. Hey. Le le Très bien. très bien gisnga buñiek ko fi yéngalat waye alal ak xayna suñu la cap ak de pour ñu votel erreur sénégalais déglu nañ xam nañ ragné nañ mo chance kan mo porter avenir ak kan pour Deing, pour s'en santé. Mm -hmm. Santé, bien vous savez, malade, je suis malade. Deing, pour s'en santé, je suis cher, cher, cher, nyep, yep cher, cher. Je ne population qui est en train qui est en train de se une population qui est en train de se ce qui qui en ne une Smester. Écriture vert, rouge, ampitipi. bi La l'aspect, l'aspect, Bi. Bi. bi bi je a de de des qui sont un homme qui a des qui a des photo, qui a des qui a a vous avez dit militants, aux préfets, vous le communiqué. n'y pas de carte. C'est ce que vous avez un petit peu de carte. bon à Kadougou Moudjou. corriger homosexualité parce que nous Le président de la République, le c'est que nous la diplomatie, Nous Le président de la République, M. comme preuve, la une la la Nous So très bien Idrissa tweeté il la défendu. merci beaucoup parce que aussi ça c'est ton appel mais même